Coucou Youtube Abonnez-vous Vous avez entendu Octi qui vous disait de s'abonner Il a la sage parole ce gamin, il était pas parfait, mais il avait beaucoup de qualité Et on a fait des games superbes, je laisse regarder, pensez à liker, commenter Il a 12 ans, il vit en Afrique, enfin il est incroyable, la... ce que vous allez voir c'est fou Abonnez-vous Et Octi, tu... ça va ou quoi Oui, ouais et toi Voilà, on fait aller, hein. t'as quel âge euh, T'es prêt on va défoncer le lobby gros Vas-y oh, bah Je crois qu'on a assez pour... Euh... Déjà un drop. Ouais mais il mais y, y a sa barre partage. et on peut pas compter sur lui J'ai quasiment assez Ah oh, mais a... oh, a... Il, a, il, a, il a acheté oh, D'ailleurs t'es où en Afrique là euh, ta mère. Où ça? Cameroun. Ok. Quoi? Quoi J'ai eu mon loadout. Ah. Oh, le centre, le Nebula, Nebula c'est de la merde. Il hein ouais. euh, y a un drop ici aussi. Je te promets qu'on va gagner. Nier, fouet, je vos Un show tient toujours ses paroles. Oh, il y a une voiture qui vient sur moi. Vas-y.. Alors... Non, mais c'est un PD, dé... il m'a poussé dans l'eau. C'est euh, un, un policier t'as dit Ouais Je, je m'excuse auprès de tous les policiers C'est terrible <rire> yeah, Mais Je me fais rush un peu. Euh t'as ton loadout ou pas Tu veux que je te ouais. file une arme Non, est-ce que t'as ton loadout Parce que Ouais, ouais, ouais, ouais, out, ouais. ouais, ouais j'ai le mien. Regarde, j'ai 12 kills même. Ah ouais. Ah, j'ai vais de mettre les skins sur mon arme. Crac, combat qui On push pas un lord, c'est un lord qui décide qu'on oh, il push. Ah, tu sors avec ton arme oh. déchargée, juste un couteau. Là, on, on est sur ce qu'on appelle un, oh, portage, un portage de couilles légendaire. Oh, j'ai hype. Je me doutais qu'il y en avait un deuxième qui avait réussi à me j'ai la Fils des trop nombreux, arme pas assez puissante. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah j'en ai tiré plein. Ils sont, ils sont trois là, Octi. Trois. Euh, prends ton arme. Euh... Vas-y, vas-y. Je te regarde, je te regarde. Finis-le, finis-le ce chien, finis-le. Ah oh, ça, ça j'adore voir ça. Les autres à gauche, dans le souterrain, t'as entendu Là, juste derrière toi, derrière toi. Et Octi Ouais. <rire> Mais j'en ai knock un, j'en ai knock deux. C'est des policiers Comment il a... Eh, exactement, c'est ça Attention les gars T'entendais pas, tout à l'heure Regarde, les gars, t'es un oh, Putain de bordel de merde il a, il a zéro recul ton fils Oh non il a le norico activé l'activer, euh, le fils Vas-y vas-y, te regarde, je te regarde Fini le, fini le ce cher, fils. Est-ce Est que, eh... ouais bien sûr oh. Alors fais gaffe, ils sont, c'est des tryharders, c'est des full tryhard Ils sont cachés dans les angles et dès qu'ils soudent ils t'arrivent dessus T'es en train de pas voler des mon stuff là, j'ai reconnu non Ils, ils d'avoir des balles de sniper tu, tu, tu Du coup tu me les as dérobé à moi, ton ami oh, je peux en Ouais ouais je préfère ça Et toi Par tous les hasards, la... est-ce que la touche no recall tu l'as gardé activée C'est no pour avoir moins de recul sur les armes Avec ton ton, ton truc là, un locker ça marche pas J'utilise pas de locker, moi j'utilise juste un unlocker pour les, pour les armes. Ah, ok, ok, bah non, c'est bon. Je, je triche pas, hein. j'aurais tué tout le monde dans le lobby si j'étais Ah, un bah je, je sais bien, je sais bien. On aurait gagné déjà 15 partout. On, on dirait un méchant maléfique, les gars, mon fils. Putain. C'est un méchant dans les dessins animés de méchants. Mais je l'aime quand même. Merde. Et tu sais quoi Et là on est en 3 contre 1. Ah je les craque, je les craque Mais non. Oui, il est là-bas. Euh, notre mate va, va le tuer, je pense. Yes, il s'est fait tuer ce chien. Tu finis toi Vas-y fils, je te suis. Et cours le dessus Cours le dessus comme s'il avait du shit De, de vas-y cours Il est Je sais pas. J'ai peur moi aussi. Quoi cri, cri. Il en reste qu'un Il en reste deux, t'as raison non il en reste que un. Hein. Attends mais t'as réanimé le copain Ouais. Et on a gagné oh J'ai gagné avec mon fils. J'ai gagné avec lui. Oui Qu'est-ce qu'il y a On va s'en refaire une game. Vas-y c'est -ce qu va euh, euh, euh, vas toi qui choisis. Hein. C'est lui le boss. Hein. Octis Boy. <rire> Ah mais je t'ai dit, il euh, y a 9000 personnes qui te regardent. T'es une superstar maintenant. c'est pas la superstar. Bah ouais, t'as raison. On va fraguer sec. J'ai sauté, non, j'ai sauté. Ah le Je suis Worldland avec Chouachin. Je te crois pas. Wall là c'est pas possible. Oh cool. La mec, on a avec ouais, oh le -là. Shushin, là. Ouais, est avec Shoachin. le Ouais, c'est le vrai. Ouais, oh ouais. la, la vraie voix. Non, tes petit c'est pas a possible. Ta... pas compris. parti un Nous sommes tous ultra chauds, c'est sûr. Non. Les <rire> ennemis. Qu'à bien se tenir, ces fils de chien plein de vie Ce passé à chien qui les détruit facile Nous sommes tous réunis Les ultras On est là, Je sais faire l'argent Nous sommes tous derrière lui les ultras Monte, Monte, t'es où, t'es où, t'es où? Monte, c'est quoi la pyramide? T'es ouf, elle est trop bien! Je te jure qu'elle est trop bien! Tu la veux? Non! On s'est fait tirer dessus. On devrait s'enfuir. Viens, viens, viens. On va s'enfuir, on va aller acheter. Tu joues à Pfizen A quoi Pfizen Ah euh GTA ouais. Euh non je suis pas très fan Ah ou okay. quoi Regarde regarde regarde je vais tous les nettoyer Vas-y vas-y je te regarde je suis Charles Et je crois en toi, vas-y Mais... Ça, vraiment... Sur ça fais pas ça. Hein. Oh mais que... déconné, on a les... C'est pour les fragiles de casser les trucs. Il est trop choupi. Non Ouh. Oh fais gaffe, y'a les... les bombes qui tombent sur la maison. Oui mais à oh, faire T'es revenu Je l'ai tué Tu me dis s'il te casse les couilles hein Wallalalala wow, C'est bon je l'ai tué T'as ah, fait ce qu'il fallait, ça qu'il fallait faire Tu veux que je te file une de mes armes Mon sniper ou quoi Ou t'es ou... bien Non ça va j'ai mon, mon loadout Ok bah t'es le, le roi du pétrole là un peu Euh non Ah ouais Bon Dommage J'ai oublié de mettre mes Regarde j'ai trickshot ce gars Vas-y vas-y vas-y vas-y vas, -y, vas, -y, non, vas, vas ah. ah ok Oh Non Il t'a trickshot Non oh, il m'a aimbot Oh mais c'est le chinois c'est le même Ah, <rire> je crois voir de... Voilà, il de... a vu que de... j'étais bon, alors il, a... il... il est parti. J'ai retrouvé la personne qui t'embêtait. Elle est décédée. Et... c'est un mec, ça, non là, monsieur... Oh, c'est quoi ça De quoi Qu'est-ce qu qui se passe Ah, c'est la MP7 non? C'est un dog truc truc, un truc bizarre. Ouais, ouais, ouais, MP7. Eh bien! Bah, c'est pas grave. Oh les gars, cet angle. J'en parlerai à mes enfants que j'ai knock un mec comme ça. Alors là, je vais. Oh derrière, derrière! 3, 2, no Super, Très joli tir. Mort. Très très joli tir. Mishmish se ferait un plaisir, j'en suis sûr. Tu crois que Mishmish là, non, bah, est... alors, là, c'est où il, et, il va avoir et... le trickshot Vas-y, vas-y. Ah, go les tri un go, go, go, hey, trick, le trickle, le Il a un HP devant moi. Il est juste ici. Tu veux lui faire du mal Allez trickshot le trick -shot. Oh le trickshot Oh là là là la Oh là là, là. 720 080 <rire> Bien joué. Je me réa, je me réa, tire. Surtout tire, me m'm réa pas. Balthazar. Tu T'as tué Balthazar Ouais Il s'appelait Batarigno Ouais ça, ça doit être Balthazar en français tu vois Envoie 500 balles Fais péter 500 balles Ou je te vole tes chaussures Je te 3300 oh. me voler la bouche C'est un policier, les gars. C'est un policier, il a dit. Oh! Oh, belle tête. Oh! Trickshot <rire> <rire> Tu reviens? Je l'ai trichoté au euh, couteau. Ah, bien sûr, la je l'ai trichoté. tri, tri -tric Viens avec moi. Il faut qu'on prenne la hauteur. Pour être bien positionné pour gagner cette partie. Ah ouais ouais. Ouais. ouais. Mais t'es où Mais je suis là, regarde ta minimap. T'as picolé ou quoi Octi Tu bois de l'alcool Euh non. Bah ouais, pas avec les chocs à pique. monte ici Non tu manges des kits Ah t'as raison, c'est merde ah, C'est bon cette saloperie. Ah hein. oh, c'est bon les kits Putain. Pardon, là, On, on sait où, où il est, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont tous là Là en gros ce que tu fais, tu te mets sur ce rebord Et quand t'es repères un, tu sautes 360, tu tires sans viser Si tu mets la tête, okay, tu okay, hurles okay. Si tu mets pas la tête, tu dis au moins moi j'ai essayé C'est vous les salopes, tiens ta respiration ils, pas, hein. non, ils, sont, ils sont là, ils sont là, ils sont, ils sont les quatre ici Mais juste ils campent tu vois, là ils sont en train de se chier dessus Eux tu vois ils ont le pantalon, pantalon c'est sûr qu'il est là dedans, dans la fenêtre c'est pas vrai. Si. Ils doivent courir oui, vers oui. nous. Ils doivent courir vers nous. C'est notre moment. C'est notre moment de gloire, ce dont on a rêvé toute notre vie. C'est maintenant. Non. il faut hurler, il faut hurler, genre en mode c'est ouf ce que tu viens oui, de faire, tu oui, vois. Oh oui, oui, oui. mais il ouais, y a l'autre équipe qui arrive. Réanime toi je te couvre j'ai pas, pas une... Vas-y, je, je lui ai offert un couteau. Je vais te réanimer dit. on finit ensemble, on meurt ensemble, on finit ensemble, bad boy for life Vas-y, vas-y régale-moi, régale-moi. T'es un bad boy, te... Octi Hein oh, T'es un bad... Pas ouais t'es un bad boy, ça, ça, ça se sent. T'es prêt On est... Oh, j'ai la pression Il de ouf, moi. Ah si, j'ai un pistolet. Il est là le dernier il est où, il est où Il est dans le gars, je sais pas trop ce qu'il branle, je crois qu'il est torché le mec hein. tu, tu te le fais là Let's go C'est comme ça qu'on finit une game Oh tu as la Ah bah il fallait mmh, Du coup on pourra se recapter tous les deux la euh, semaine prochaine ou quoi Si tu rejoues un matin La semaine prochaine Ouais, si jamais Ok tu m'enverras un petit message sur euh, sur Act sur, euh, mais sur le jeu, comme on a fait euh, la dernière fois. Ça te va Ouais. Ajoute-moi ça... sur Discord aussi. Vas-y, je t'ajoute sur Discord tout de suite. Si tu veux, si tu veux dire un petit coucou, un petit au revoir ou quoi, euh, avec grand plaisir aux gens qui regardent. Oh putain Mais t'es le meilleur, Octi On va rejouer ensemble, c'est sûr. Allez, des gros bisous, Octi Salut